pour sous défendre bien ou défendre ou c'est devoir chaque grain citoyen conséquent Eh bien mesdames mademoiselles et messieurs c'est exemple héroïque ça comme Issa Seyd tracé sous au un jour passé en pile monde t'est découragé perdu l'espoir tu eh bien race des salines perdu dans le pays ça mais on songeait les papa nation t'est déclaré si ou pas yon bon papa, ou pas fouti yon bon citoyen, ni tout ou pas fouti yon bon soldat. Frères et sœurs bien aimés est-ce que es qu on est as famille policière dans sa mavelle? Aïe, bon Dieu, rete la, m'bralba ou détail. Ou compte de parler de miracles, ça pire que miracle, miracle frères et sœurs bien-aimé. Oh, oh, pasteur si la, soti la ka li bon et ni Li passe la banque, li sot chèche l'argent. Les descendent marchands des salines qui ça le prale fait, ils prale yon CD musique évangélique. 14 bandits sous moto attaquent. Sont en dea. Yo dit le mais quantité l'argent ou saute chercher dans banque là. Yon dit bam l'argent. Ils baillent l'argent. Après ça bandits yon dit le descend machine dans quatre langues, il dit non, non, di, non, no, il no, va pas descendre ma di les armes, clac clac, au pas soti. Si c'est moi-même qui di ou, ou qui pas mais sans surprise, ou pral le temps des témoignages. Pasteur, rale chez vous. Fou zami info pa ou faut pas rentrer la se yon plaisir. tout plaisir. y sa ou na bon timing, sans retirer et sans mité Bonjour, bonsoir tout le monde qui Encore une autre fois, m'a dit au merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou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 Merci à chaque fanatique qui te commenté réponse dans ces bagues. On n'parti craque pour nouveau compte nous gagner. Un petit bonhomme Capnecaille. caille. Un petit bonhomme Capnecaille. Pas hésiter qui l'élément de réponse pas là dans commentaire là. Ça fait nous plaisir. En pile, en pile. Mesdames, mademoiselles et messieurs, nouvelles ça qui tremble le pays d'Haïti, qui mette souris dans le visage toute nation. Yon seul grain policier rive vide à temps divers individus qui devinent attaquer la Kaili. pendant dernier moment mois là bandi c'est massou fait faire population à monter yo c'est se seul qu'ont chanter dans pays d'Haïti mais les citoyens qui disent jamais au oh grand jamais yo pas baisser les bras yo pas quitter pour bandi faire ça yo voulait e côté yo campé et yo a e continuer défendre tête yo yo a défendre famille yo et yo a défendre dignité yo Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, nous toujours après ce voix mauvaise nouvelle par Borisite. La police cap a bandit cap fait un sous la police, mais toujours une graine dans la police la qui dit quelle que soit la situation, vous ne pouvez pas mettre uniforme sur vous pour vous Et non seulement ça tout, formation qui a vous ne pouvez prend, pas prendre pour vous faire un fourmi, pour vous faire un pinez. Mais formation qui a à chaque fois, famille en danger, à chaque fois, yo en danger, à chaque fois, dignité yo en danger. Eh bien, formation ça, servi ensemble avec, défendre pour tête et pour montrer ensemble avec la population haïtienne, quelles que soient les situations, toujours gagne l'espoir pour que nous soyons capables de traverser mauvais moments. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, bandits le commandant Lacaille. Et nous capables de comprendre. De bouton de bandit attaqué, et yon policier la kaye li, mouan kapap di, c'est pas journe jodi a yon ap veye. Yon ap si veye de pi yon bel boutan. Yon ap gade de mash, yon ap gade tout son ap fe. Ele yon ap debaké ya, yon ap fe courate pasé. Yon ap suiv tout son ap fe pendant journe ya, hein. yon ge kontrol. Après action sa, commandant fin fait, kote l tout bandi yon bandit yon takou punez, bepahisien. Ma konne si nou konne Tibet sa kire le punez la. Tibet qui ki sous a sou ses sant moun tibet si la frères ou ka rete non kaille geyel nan kaille la la jour non pa youn mais immédiatement etenn li vient li nan nuit gardé no yo envahi et yo cherché ti côté choyo caché nan coin mat la nan tourmi nan joint porte yo rete là frères et parasite ça yo pour éliminer c'est pas un qui est aussi facile si vous avez bel mat la matelas, vous avez dit que vous avez un peu de matelas, pousse avez un de temps vous avez un peu de matelas, vous avez un eh bien ça vous avez vous avez un peu de de de matelas, vous avez et puis dans la nuit, ils ont à marcher. Vous avez chic, Vous et puis vous le soudra ouais, sans. Vous m'avez demandé mes amis, est-ce que les rêves Tellement De kote, côté passé Vous avez dit que les dit les rêves sont venus, dit que les rêves sont venus, dit que les Pinaise, absousé, tout le monde grand a là. Donc, dans nuit, des quelques a des qu'on voit, grand monde levé ensemble avec des petits bras pour aller tout pano, peuple haïtien, pour y avoir des petits, petits, pour y a tout les Pinez parce que c'est dans nuit nuit qu'ils apparaissent. Et Chic, Chic, ils ont tout. Eh bien, c'est comme ça, les bandits ont attaqué, gardez-nous, les policiers ont pieds les manche pieds à li les sortent déjà. et chik chik ki pète ou le ou au temps coupines chapeau bas pour commandant après action ça ou fin faire metto à couvert protéger famille ou ve en rever en bas parce que les marins gwen ap voler ou pas kon mal ou pas kon femelle ve pas passe la ri à piéger. et nan même nan institution ye a tout charger mauvais gren. Travay sofe ya, m'ba kache di oua, c'est pas yon ti travay piti. Travay sofe ya, souri soulev, mais souri nan visage, en pile, en pile aïsien, qui te désespéré, nan aïti, tant qu'l'autre bod lo. Ge an pile moun ki pat kouè nan la police encore. Mais travay sofe ya, m'ba kache di oua, wow, l'espoir etou Donc, garçon. Protege tes tout, protege famille ou. Et, mesdames, mademoiselles et messieurs, selon information qui arrive jouen nous, famille chef la ta ensemble avec pendant attaque la te fait. Si moun nan là les la, le ça qui action kon sa ki fin passe, li important pour que nou weyon psychologue. Pa pense nou se mout fait. Parce, même si ou pote la victoire sou moun ki te vin attaque ou la, mais ça choque l'esprit ça dérange le système C'est important pour que nous ouais un psychologue ensemble avec famille oui population en bas bravo mais population en tout nous supposé encourager chef là encourager famille donc responsable de la police encourager famille pour que capable ouais un psychologue c'est extrêmement important Gede moun yon kidnapè nan pays d'Aiti qui tellement wè vie kose. Sa k arrive jounen jodi ya, li pa fè, e fè sou, Mais après 5-10 ans. ma Mbakache di ou, li pral fè gros effet sou. Moun sa k arrive en moment fou. Et ou kapabwe, gede moun ki tellement pa ka kontrole, tellement pa ka supporte, après yon te fin viole yo, après yon te fin kidnapè yo, donc, dernièrement, nous rappelons nou, une demoiselle qui a été tué tête a été Donc, elle la caille, mes amis. Elle a pas qu'après, juste prendre la car, chaque monde qui vient de la car, elle Comme, est-ce que tout bas ?» Non Ça, elle dérange, elle déranger, dérange, Et combien de e psychologues qui viennent dans le pays d'Haïti, bien vous ne savez pas qu'ils viennent en pile? Et les gens qui ont des que yon fin victime de kidnapping dans pays d'Haïti, da yon oblige parti qui te pays yon allons l'autre côté. Pour que yon allons suivre eh? des thérapies pour comment vous capable retourner dans normal. Parce que même si vous soyez vivant, mais vous soyez quand même. Donc, il est important pour que famille familles policières, surtout, capable capables Yon psychologue, ces conseils pas m'bou, commandant. Et maintenant, mademoiselle et messieurs, ge an pile citoyen tout qui dit, moun pas supposé parler de policiers, n'a mette ville en danger. Mais ton, qui t'aime expliquer ou? Si nous pas commencer fait promotion pour ça qui bon, si nous pas commencer bay valet à moun qui merite valet, c'est tout autant mal à la lui-même, l'avance sous nous. C'est tout autant mal à lui-même, la comme si prend plus espace. Nous t'as dans pays d'Haïti qui a pays. investi dans le à même Yo investi dans gagner. Il a investi pour que le pays a pas jamais stable. Et au ayo fier pour même si président, je nage dans les autres troubles. n'est pas toute la stabilité à bon pour nous. Yo fie pour yo dis ça, yo investi la dan, et gade, yo un résultat, yo fon pile bénéfice. Moun kap fè mal la, li investi nan mal la chaque jou. Parce que c'est nan sal pre plaisir, c'est nan sal fè million. Mais moun qui vle bien pour payer, n'ou pas kap pète courir, fon investi nan bien. Si un policier qui pote la victoire, sous un bon bandit qui tuait frère d'âme, qui rachetait, qui mettait de l'eau en ses empiles families. Une série de policiers qui mouraient, qui étaient ki sexy, petites. Les nouvelles s'arrivaient, sa je une famille policière. Je ne vais pas cacher des jean serré, peuple haïtien. Jean-Cayot frustré. Jean-Cayot triste. soleil commence à relever dans la vie. Yo. Donc si que bandi les yo, le yo font bagay, nous nous tout drélan nous nous nou, nou fait à ça, nous parler de ça. Eh bien les que la police font bon bagay, font bon action, font bon coup, eh bien faut nous pas suspendre, encourager policiers yo pour yo continuer parce que travail à faire, protéger accès vie, sans support nous yo pas capable arriver faire. Sans que nous ne aider, nous aiderons à nous parler. Nous nous battons bravo pour yoyo. nous. Nous battons yo au champ. Nous nous chapeau bas, chef la continue. Eh bien, qui est ce qui nous permet l'a nous honorer? Qui est ce qui nous permet l'a nous féliciter? Nous toujours continuer de travailler. Nous plus de connaissances, Plus de technique et plus de tactique. Pour le dévier bandit, pour le casser maintenant bandit, pour le protéger accès vie. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, action ça policier a fait. Eh bien c'est responsabilité chaque grand citoyen pour protéger famille ou, pour protéger bien ou, pour protéger dignité ou, défendre chaque jour. Et si chaque citoyen prend responsabilité, ça me pas cacher dire pays d'Haïti sauvé défend famille ou défend bien ou défend dignité ou mon cher Zafè pour vous on y a Yapaï Banda Papa Gbagui bagaye comme ça pièces dans le pays d'Haïti se ce bien aimé, insolite nous bougeons hein? <laughs> et je dis he et bon dieu oui qui fin planifié au penser au prêt le faire eh, bandi, au sous-ballon, un peu pas ici. Hein? Gardez-vous des vidéos ensemble. Les bras les shooter, les bras les shooter, les bras les shooter. <fix> <fix> ah ah ah. Ah bah, so, ah ah papa, so fin ah garçon. Ou est boule là, ou pensez au cachoté comme ça. Non, non, non, non. non. Et ça crée les pas manier pas toucher. Ou à Là, il pense que bandi, au pensez au bras les faire gueule et puis Mais comment il êtes tombé? Regarde encore. Pour ça que passe la, gade mode canson. Euh, non, non, non, non. Tout pas dimanche. il er, tombe. tombé. Eh, il a traqué pour la papa. Chai saute sous tête, lit tombe sous épaule. Frère, c'est ça bien aimé, mes amis. miracles, miracle, se pas miracle. Paste si là. Qui saute la kaïli. Il la banque. Il passe prend l'argent, frère, c'est soeur ce bien-aimé. Li pral achete yon CD musique évangélique pour le capable. Tandis. La rivé passe machin la te presque blanche. 14 bandits sous moto attaqués. Ils a tiré. Pasteur, il dit pasteur, abam tout sacs sous, saute la banque, mais qui sort mais qui quantité la, je ne vais pas tout détail Il a l'argent, il a bailli. pasteur, descend machine. Di di. si di pasteur dit jamais de quatre Il parle dit t'as dit t'as dit t'as dit t'as dit t'as dit t'as dit ou dit a dit t'as 14 nègres sous moto qui tiré sous moi, mais avant de commencer à tirer, aïe aïe. Pasteur, pour dire que hey. c'est pour c'était les même 14 nègres qui ont tiré sous lui. Qui étaient sous moto. Ça a plus que mouvement. Imaginez où est réécris à ou débarquée à Hollywood. On avance pasteur témoigner pour l'église. Toute semaine avant deux semaines je moi non à prêcher de là et puis moi quand tu même pas Jésus je trouve un. et puis me suis pendant m'a qui et, et puis de tomorrow, dans, dans semaine, et puis la et puis samedi prochain dans et puis la banque. Je suis dans et je suis dans la presse évangélique, je suis on un CD pour une musique, et je suis chercher Et je rencontre avec mes postes, machines. Pas blanche blanche net! Et je Je je suis je le sang de Jésus, ou sauf pasteur, expliquez-nous qui réaction est-ce que le comme cobla, dis nous Et puis, on a dit, ke... on a que, on téléphone matin, on n'avait de téléphone. On dit, OK. Et ils m'ont descendu machine, là, En douceur. Et puis, on m'a en quatre langues. never, non jamais, je ne suis Ah, c'est l'espagnol. Non never, jamais, je ne suis pas capable. L'offre pasteur. Le dit qu'on pas capable dans quatre langues. Mais ça y'a fait. Est-ce qu'on quitte ou aller Qui réaction man dit la population. Monsieur Alec go, go, go, go, go, go. l'ange de l'éternel quand Ça n'est pas campé le campé. C'est moins la machine à deux. Vous de avez ça déjà ici hein? je me disais que ça, ici. Ah, je me dit l'ange de l'éternel, Somme 34, verset 8, je me ça. Même je ça, c'est moi qui ai a deux machines. Dans. Et puis, depuis que je suis sorti, il y a la Et je conduit au rythme de la musique. Je me suis gaz, dès cantique la me freine. Près de Jésus, je trouve un sûr asile. Et si mon ciel est parfois menaçant Il me rassure en lui je suis tranquille Dans ma faiblesse agit son bras puissant Près de Jésus Ma belle vitesse Ma belle vitesse La joie est indiscible Près de Jésus je suis vainqueur L'âme heureuse et paisible Et puis quand il là il ma pas gaze Près de Jésus, je suis béni sans cesse. Allègrement, je portais mes fardeaux. Un mot de lui dissipe ma tristesse, et son amour me donnait le repos. Ma bye guys, près de Jésus, ni le frayeur, la joie. Près de Jésus, je suis vainqueur. L'améreuse et paisible près de Jésus aux douceurs infinies avec Jusqu'à la fin du combat de la vie en lui goûter un éternel. Et puis, monsieur, fais hey, camper Ou camper pasteur? Après, au fin de ou de déplacer? Avez-vous de chanter? Dis-nous bliss. me garder dans le Je suis 7 là Je 14. vous compté? Et puis, sniper Et dit, pas non, miracle, ça récit trop pour moi. Sniper, ou pas? Descend. Sniper, capture la descend. Avec tout de qui est identifié, ou, ça son général, ça son simple soldat, ça son sniper? Ok. L'évangile, ou douce, ou douce. Ou pas, ni pareil, ou pas, ni pareil. L'évangile mette m monde Et il fait sentir Bon, Finalement nous causer à passe. On suis en de deux. Et puis, descendre machine, on dit 9 heures, non, car jamais, pas, ça pièce Monsieur suis macdom qui nous ma dit ça, dit quoi? et puis musique là de Jésus, je suis béni sans cesse. alors comme si, ça ici, bien, c'était moi, a été C'est pour ce machin. Et puis, pendant que monsieur a pressé, lui essayé dans le fond, Quoi? on va passer. Quoi? on va passer. Quoi? on y va passer. Pendant volant, la musique a continué joué. Et puis, mon porte à droite, moi pot à faire de l'ouvrir. Ça, moi côté, ça. Mon à dire, non, Je l'éternel camp. Même pas de gens qui ont C'est où moi pot à ouvrir, je garde la robe là. Et puis, il paraît dans maintenant. Mais ça, il fait lui. Amen. Amen. Zange, là, oui. <laughs> Zange, non, bah, bandia m'a soufflette. Oh, pour moi, pasteur. Non, je l'ai dans mais camp, Même pas de l'ai dit, de chita! C'est je moi, je porte la je Ma <laughs> gagne et puis il paraît que le figu est capté. Maintenant. Mais ça le fait lui. Pâche M'ser sot tombé, il frappait dans lui. Zannan hein? sot tombé dans lui. Et puis nest je que si m'serait, « Où est-il Et puis m'serait, « Pour y'a Jésus, je suis béni sans cesse. Allèvrement, je portais mes fadou. Un mot de lui dissipe ma tristesse et son amour. me donne le peu de temps. Je me suis dit, non. Je suis dit, non. Je me suis dit, non. passé là et puis moi Je moi suis dit, non. dit, Je suis vent Je suis Je me Je suis que pour me si mettre un la pour de la la Si on la le dehors, il cour de pas de la cour de ma de la cour de la cour de la cour de Les cour de la cour la pas de la cour de la cour la cour de la cour céleste, pour Près de Jésus, nul frère la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur. La mer et paisible. Près de Jésus, je suis béni sans cesse. Allègrement, je porte mes fardeaux. Un mot de lui dissipe ma tristesse, et son amour me donnait le repos. Près de Jésus, nul ne ferait, la joie est indissible. Près de Jésus, je suis vainqueur, L'âme heureuse et paisible Près de Jésus, ô douceur infinie je veux marcher au jour après jour Jusqu'à la fin du combat de la vie En oh, lui goûter un éternel amour Près de Jésus, nul ne frère La joie est indiscible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme mère <rire> ouais, est paisible. Près, c'est ça, bien aimé, c'est sacré, les, miracles, pas ces miracles. On souffle, divin. À la pour vous l'avez, Kaïté. Bienvenue dans Haïti, la République des coquets, et c'est celle, volet au capreté. Mesdames, mademoiselles et messieurs, ou rappelez ou vite l'homme te doux, Il a tout unité dans la police primature. Il a tout boîte l'état net pour on se blan. La police nationale mette en bas code yon cousin. évitez l'homme, s'il vous plaît. Cousin évitez l'homme sa, frère. Monsieur nan si vous. Monsieur tal caché à la gonave. Il a passé en sagalé. Pour que l prenne un bateau pour rentrer par les organe. E sentendez la population a mis des de il s'était amélioré. j'y là. Imaginez un policier. Et puis, la police arrivait à déposer la patte sous. Si elle a mis si innocent. tout, même si elle avec Vite l'homme, gardez visage misé le Et pas blague, non, elle a misé le de tout côté. Il a misé le de Il à la la dans pays. Bienvenue dans Haïti, pays spécial. Ou gars ou pour ou ou pas parents ou mes ou Ils ne sont pas de toujours, toujours en champagne, ou toujours en paille. We toujours going toujours be able to toujours a little ou of a little bit of a des bit of a little bit de a little bit of a little bit oui, nous c'est pour nous donner c'est c'est celle c'est grand Mettez vous vraiment on pas pour venir parler. Je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 Chou pou un m'a demoun pas ici là. des petites filles. Donc, si avez fait six semaines, nous, bah, y'a, y'a, y'a, y'a pas prenne bien, gounia. En tout cas, vous êtes ça bien aimé, j'aime toujours un médile. Haïti dictature, l'appel des Antilles, Haïti démocratie, la république des coquins, celle ou kaprete, qui vivra, verra, qui mourra, kakara. Moi, je vous remercie parce que vous avez avec attention, merci pour fidélité ou patience. Moi, je vous remercie pour votre fidélité parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger la vie A la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, non pas msais Foucault. Rendez-vous, cassé, taler, pour une autre vidéo.